What am I talking about? Peebee? I was... I was in love with you, okay? Oh ouais, ouais franjo bien ou quoi Franchement je pense que ça s'entend à la voix Vous m'avez régalé pour euh, le P de la spéciale Ça a été reçu comme un fou C'est pile les réactions que je voulais Merci beaucoup Ça motive de fou pour les prochains paliers à réfléchir à des idées encore plus originales Bon sinon j'ai vu que vous vouliez un épisode sur Docs et ça tombe bien parce que c'était prévu Peut-être pas pour tout de suite mais euh, vous m'avez chauffé pour donc euh, vas-y go Petit conseil Il a fait un truc pour vous J'ai calé ça en fait une vidéo Pour le moment je laisse place à l'analyse chrono Donc euh, voilà je vous invite à rester jusqu'à la fin Et puis euh, au pire si vous partez Eh mais c'est pas mon problème comme d'habitude pour les nouveaux je mets le but de la série en description et c'est parti pour l'épisode 4 Pour la petite anecdote, fin 2017, un dox sauvage apparaît dans mes DM Bon le truc c'est que dans le rush total pour vous sortir les 4 vidéos de décembre Euh voilà, j'ai oublié de répondre et pour le coup euh, lâche un but Début février je vérifie si justement j'ai pu voir tous les messages et là... Excuse-moi. Est-ce que tu serais pas le frère de Mamananscred Parce que cette blague n'est plus drôle Est-ce que tu comprends oh Jusqu'à présent Dox publie un son toutes les deux voire trois semaines Et jusqu'à aujourd'hui je précise bien Jusqu'à aujourd'hui on le retrouve seulement dans le domaine du sad rap En gros du rap triste en français Mais t'as vu c'est moins fun de dire comme ça Dans toutes ses musiques il se livre à nous sur les suites d'une rupture amoureuse Les textes restent assez forts et pour ne pas vous spoil Je vous dis juste que ça parle de la tournure de sa vie sentimentale Ça parle de vengeance des conséquences Bref j'en dis pas plus Donc là je vous dis ça comme ça vous vous dites Ouais ok mais ça doit tourner en rond Enfin pff. Mais justement là où chez certains on aurait tendance à dire que la redondance du sujet est fatigante Ben si franchement vous pouvez très bien sécher 5 fois d'affilée chaque son euh, Tout est fait pour mettre bien chill C'est pas saoulant entendre. vous voyez ce que je veux dire À côté de ça il y a très peu de clips mais rien n'est fait au hasard La plupart du temps c'est des scènes de cartoons qui sont choisies spécialement pour le texte Et qui font d'ailleurs très bien le taf Hormis sur le dernier clip de Nuit Blanche où L'Oréal n'a pas repris le concept Si on devrait donner une signature visuelle au MC ce serait celle-ci Avec bien sûr euh, le tout souligné par de légers effets VHS Au niveau de ses inspirations il est aussi très requin dans le sade ces deux principaux restent XXX et Lil Pip Et puis bah j'ai rien d'autre à ajouter On passe à la suite Dox fait partie de ces artistes qui pop très très vite, grâce à une communauté bien sûr qui est très active autour de lui. Si vous verrez la hype autour de chaque sortie, c'est juste ouf. Après voilà, je sais ce que vous vous dites, beaucoup d'artistes émergents ne sont que des effets de mode, simplement parce qu'ils savent pas se diversifier. Et justement, on en a parlé de ça avec lui, et on a décidé de vous lâcher l'info ici. Très bientôt, vous pourrez écouter Dox dans d'autres styles musicaux. Il travaille ça depuis un petit moment, j'en dis pas plus, juste un conseil, surveillez ça de près. Et qui sait, un train peut en cache un autre, comme on dit. Bon, maintenant, pourquoi ce titre, me diriez-vous Mais oui, bien vu. Allez, c'est ce qu'on va voir en deux parties. Bon, déjà, si je lui attribue ce titre de prince, c'est pas par hasard. Je crois que vous l'avez compris, que c'était une métaphore. C'est Il va pas... Il va pas... Euh... Ok je reprends Bon du coup effectivement c'est dû encore à la progression qu'il doit faire Pour se perfectionner, se diversifier tel qu'il le prévoit Et surtout dû au fait que voilà Il est en pleine ascension Alors est-ce que est-ce que c'est pas bien vu ça La nouvelle vague repose elle sur les MC qui ont récemment émergé Bon ça je pense que vous le savez tous Pour le côté du fléau alors je sais qu'il y a ce petit côté péjoratif Mais ce que je veux dire par là repose sur le fait que Dès qu'il y a eu un minimum de gens pour faire tourner ses bails Ça a été l'élément déclencheur Complètement incontrôlable Genre euh, très très chaud Pour conclure je voulais vous dire que vraiment Et c'est pas un point en Négligé. Il réalise des scores d'audience très conséquents déjà par rapport à des mecs qui sont positionnés dans le milieu depuis bien plus longtemps que lui. C'est simple, les gens croient en lui, je crois en lui et je vous propose d'y croire aussi. Il y a beaucoup trop de fois le mot croire. Allez avant de laisser la parole à Dox et vous mettre un petit extrait, de petits mots. Je voulais vous remercier de partager de plus en plus les vidéos, ça fait franchement, franchement, hein, ça régale de fou. Vous êtes de plus en plus à le faire, de vidéo en vidéo, voilà comme je le dis. Vous n'imaginez même pas votre force que c'est, euh, ne serait-ce qu'un RT, une story, tout ça. Enfin bon bref, je vous dis à très bientôt, ciao les frangos. TPZ, on est ensemble, j'espère que la vidéo elle vous a plu Lâchez des commentaires, likez, on se voit bientôt Et, pour nous deux. et la suite est tragique ça m'abîme tonnes de billets soigneront pas car fragile Tonnes de salopes me font pas t'oublier T'écris des textes ça me sert de bouclier Allongé dans le mal je pense à toi le matin et tous les soirs Tu sais que nous deux c'est pour la vie Je veux juste réécrire l'histoire Un conseil garde là si tu veux Si ça te fait mal fuis là si tu peux